Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je vais vous apprendre à riper un CD audio, euh, bien que pratiquement euh, tout le monde sait le faire euh, de nos jours, hein, puisque avec la nouvelle technologie c'est très très facile hein, maintenant. Donc euh, je vais vous le montrer avec le logiciel de base de Windows 7. Donc euh, c'est euh, lecteur Windows Media, c'est euh, le plus facile je trouve. Hein. Donc euh, vous allez devoir insérer votre CD audio. Moi j'ai déjà inséré, donc j'ouvre euh, manuellement lecteur Windows Media normalement il va s'ouvrir tout seul hein, vous verrez donc moi j'ai mis un cd euh, au pif hein, puisque je voulais juste vous montrer la manipulation donc moi j'ai mis life of peace et le 17pi la bande originale donc voilà donc vous arrivez ici normalement et euh, vous allez faire extraire le cd donc là il va commencer à extraire et puis euh, ça va, plus ou moins le nombre de pistes ça va durer longtemps et puis euh, la taille des fichiers euh, ça dépend de la taille des fichiers je vais dire que ça va durer longtemps fait donc euh, moi je vais couper la vidéo donc on se retrouve tout à l'heure pour pour euh, voir le résultat donc voilà la bibliothèque est maintenant bah, mise à jour puisque euh, le CD a fini de ripper, Donc maintenant vous allez vous rendre dans musique. En fait ça va être dans bibliothèque musique. Et là vous allez trouver un dossier avec le nom de l'artiste qui a fait le CD. Et dedans le CD. Donc voilà. Vous avez toutes les pistes de votre CD. Vous allez dans propriété. Et vous verrez que les pistes sont en WMA. Donc après euh, si vous voulez les mettre sur un lecteur MP3 ou MP4. Certains vont peut-être lire les WMA, oui. Euh, comme le mien. Hein. Et donc, euh, vous allez pouvoir les transformer, enfin les convertir en MP3 avec Format Factory. Donc, euh, je vous le conseille, hein. c'est le meilleur, je pense, logiciel pour convertir euh, des fichiers. Il y a vidéo, on peut faire plein de manipulations, audio, images, et puis plein de trucs avancés. Donc, vous allez faire vous allez faire tout type vers mp3 donc vous arrivez, vous arriverez sur cette page et vous allez faire ajouter un fichier donc vous allez aller dans moi c'est euh, parce que j'ai déjà ripé un autre cd et puis je l'ai supprimé donc vous allez dans votre dossier donc moi perso ici c'est là vous allez sélectionner toutes vos pistes ouvrir et puis vous allez faire dossier de destination ici vous allez cliquer et vous allez faire ajouter un dossier donc, par exemple, moi, je vais créer un dossier pour euh, la, le dossier de sortie. En fait, je vais faire euh, Life of Pi. Donc, euh, ça va être le dossier de sortie de votre MP3. Donc, moi, je l'ai mis sur le bureau, mais vous pouvez mettre où vous voulez sur votre ordinateur. Donc, vous faites OK. Et puis, vous faites clic to Start. D'accord Donc, moi, encore une fois de plus, je recoupe la vidéo pour, euh, pour vous, vous faire perdre moins de temps. Donc voilà, comme vous le voyez, euh, les deux dernières pistes sont en train de se convertir. Donc euh, maintenant vous pouvez, euh, donc euh, on va attendre quelques petites secondes. Hein. Donc euh, voilà, je voulais juste rajouter aussi que Forma Factory c'est un des logiciels les plus performants dans sa catégorie, hein, puisque voilà. Et euh, ouais, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un des meilleurs pour euh, le, enfin le, le, pour convertir. Donc voilà, terminé une petite bannière sèche et là on va voir dans le dossier de sortie life of p puis là vous pouvez même aller voir dans les propriétés mp3 voilà donc voilà vous pouvez déplacer ce dossier sur votre euh, sur votre euh, sur votre lecteur enfin sur votre baladeur mais euh, il faut savoir que euh, on n'est pas obligé de faire la manipulation avec enfin, format factory hein. puis, euh, L'ordinateur lit tout de même les, euh, les WMA. Voilà. Bon bah, à plus tard pour une prochaine vidéo.